Salut On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est dans mon château. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo. On a les samouraïs qui sont passés, qui ont permis de gagner des points un peu spéciaux d'alliance qui permettent d'activer des bonus. Ça a été relativement rapide, j'en ai profité pour acheter quelques déco chez les samouraïs. Euh, et un objet niveau 15 pour euh, faire de la nourriture que j'ai placé dans un de mes châteaux Déco, une, deux, non pas celle-là du tout La même chose mais avec euh, 3000 d'op euh, Donc pas celle-là Celle-là, non, non plus euh... Bah, qu'est-ce que j'en ai fait Je sais plus, j'en ai acheté deux Non, j'en ai acheté qu'une ah oui, j'en ai acheté qu'une. J'avais vraiment pas beaucoup de sous. J'ai un peu réorganisé mon château pour pouvoir euh, euh, virer les décos. En fait, quand je mets des décos à 200 ou 300 d'ordre public, après je les vire et je dois les remettre dans d'autres châteaux. Donc je me suis dit, je vais mettre des jardins. Puis quand on aura tout monté à au moins 1000 d'ordre public, on sera pas mal. Euh, ça, c'était pour le monde sable. Comme vous le voyez, j'ai plus de rubis parce que j'ai monté ma tour de guet niveau 10 au sable également. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait quelques tirages à la roulotte, j'ai rien obtenu d'intéressant, donc je vais vous passer la, la séquence. Maintenant c'est assez récurrent et j'ai fait des tirages à la roulotte parce que j'ai eu beaucoup de points en défi du roi Eric. Euh, ça se ressent aussi sur mon score nomade, j'ai plus aucune tablette, mais je suis 16ème avec 370 000 points. Niveau alliance, on peine un peu à rattraper les suivants, Quoi, on a fait 1 million dans le temps qu'il fasse 600 000 à peu près. Donc si ça continue sur ce chemin, on va finir par les rattraper. Après les quatrièmes ils sont loin, et les 7 ils sont loin derrière. Euh, voilà, voilà, je suis à au niveau 247, j'essaye de continuer à suivre avec la salle des légendes. Du niveau de retard, ça reste très très raisonnable. Euh, et le, le truc sur lequel j'ai plus avancé quand même, c'était le défi du roi Eric. Donc j'ai dépensé tous mes, tous mes points pour obtenir... Bla, bla, bla, bla des... comment ça s'appelle euh, des queues de cheval voilà, donc j'en ai 70 000 tout acheté fraîchement euh, avec mes tablettes j'avais à peu près 300 000 tablettes euh, ça va ça, ça va m'être utile un, un jour ou l'autre, j'en suis à peu près certain c'est plus facile à stocker que les soldats, parce que les soldats il faut les nourrir et tout euh, et surtout ça m'a permis de monter à fond sur le défi du roi Eric je suis cinquième comme vous le voyez et j'ai 13 000 points, je crois pas avoir déjà fait autant. En pratique, si j'avais eu un stock de tablettes très très conséquent, j'aurais pu avoir encore plus. Et ça c'est grâce à un bonus de 300% que je me suis acheté et qui du coup multiplie par 4 mes Donc j'en ai également profité pour attaquer à fond, comme vous pouvez le voir. Bla bla, bla, bla, bla, bla. Euh, Voilà, et avec cette technique que j'apprécie beaucoup d'avoir un avant-poste d'attaque... Euh, et tous les soldats dessus et on les transfère quand on n'est pas là pour éviter qu'ils meurent de faim je trouve ça très très pratique et du coup je comprends un peu mieux pourquoi les gros gros joueurs gardent un avant poste d'attaque et puis, euh, puis c'est tout parce que les autres avant poste ils produisent de la nourriture mais surtout qu'ils doivent les défendre parce qu'ils ont plus de 3 500 000 points de puissance bref en tout cas ces déco me servent énormément ça me permet de faire des attaques assez impressionnantes je crois que j'attaque 5000 sur les gros avec les vagues supplémentaires. voilà, Avec juste V plus 4. Donc théoriquement. Donc 8 vagues. Je peux monter. Rien que sur les nomades. à 6000 soldats. Sachant que les joueurs. Il y a d'autres bonus. Donc peut-être que je peux atteindre les 7000. Avec une V plus 6. Mais V plus 6 c'est plutôt rare. Il y, a, il y en a à gagner. mais euh, pourquoi, pourquoi je me démène pour le concours du roi Eric Bonne question me direz-vous. Il faut savoir que j'étais même pas top 150 euh, ce matin en fait, avant que je me donne à fond sur l'événement. Et bien parce que je voulais avoir les 2500, les 2000 points pour les 2500 trucs. Et puis je voulais monter au euh, top 150, je pense que je l'aurais eu sans bonus, en quoi que ce soit. Euh, top 50, je n'ai pas encore réussi à l'avoir sans avoir un bonus euh, x2 ou x3 ou même x4 euh, sur les points gagnés pendant les nomades ça c'est plutôt chouette, après la déco 3800 c'est quand même plutôt cool et surtout ce que j'aimerais beaucoup avoir bon 300 points c'est sympa mais j'en ai pas encore vraiment besoin, c'est ce truc là plus 200 unités sur les murs sur une décoration c'est surtout le sur une décoration j'ai pas encore de gros bonus d'unité sur les murs, j'en ai pas gagné à la roue de la fortune et avoir ça sur une décoration je trouve ça vraiment top c'est-à-dire que c'est un 200 cumulable avec les deux autres bonus possibles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je préfère faire des vidéos le plus court possible pour pas vous ennuyer. Si vous avez apprécié, je vous invite à laisser un pouce bleu, mettre un commentaire si vous avez des questions pour me dire bravo, bravo, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine